Tchou <rire> Le soleil vient de se lever Le monde part en couille, c'est acté Nous on est contents de retrouver L'ami GG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 3 décembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine au mois de décembre, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, Bye GLG, la mini-petit-déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par nos tipeurs. Alors cette émission, je vous rappelle, est enregistrée le matin, ok, pour la mettre sur YouTube à euh, vers 6h du matin, pour vous y aller pour le petit déjeuner. Elle est également diffusée en live sur Twitch, ça veut dire que ceux qui sont déjà sur Twitch, par exemple, bah, peuvent voir l'émission en live, ou la voir un petit peu avant tout le monde, voilà, ça permet. Et puis ceux qui sont là, et eh ben, à la fin de l'émission, on arrête l'enregistrement, et eh ben je pourrais rester un peu avec vous, si vous avez des questions à poser, même si l'heure n'arrange personne. Moi, ça m'arrange bien, parce que je vous rappelle, j'habite en Asie. Bon, spécial encore une fois à nos tipeurs, puisque oui, le mois dernier, vous avez eu pitié de moi, vous avez eu pitié de l'émission, et peut-être que vous étiez un petit peu en manque, et on a donc validé le deuxième palier pour pouvoir bah, faire une, deux, deux émissions par semaine. Voilà, on a un palier, je vous rappelle, plus on a de café, plus on d'émissions. Là, actuellement, on est à 56% pour financer une émission pour le mois de janvier, mais pour le mois de décembre, c'est acté. On aura bien une émission tous les mardis et vendredis. On remercie d'ailleurs nos derniers tipeurs qui sont des tipeurs masqués. Alors je sais pas pourquoi votre nom n'apparaît pas, Alex la, la femme m'avait dit qu'apparemment il y a une case à cocher pour être un peu incognito, donc en théorie je ne devrais pas citer Alex J, Frédéric euh, Ghost et euh, encore un autre Ghost, j'ai l'impression que c'est le même, non c'est pas le même, ah d'accord ok, il y a Ghost 13 et Frédéric Ghostari qui n'apparaît pas dans la liste, puisque c'est dans la liste, il y a Kurumi aussi qui n'apparaît pas, c'est chelou ça et il y a également, euh... non, non, c'est ça, non, c'est des vieux tipeurs, d'accord. Ok, donc le dernier tipeur du 1er décembre, le 1er décembre, est... non, ok, le dernier tipeur du 1er décembre, c'est bien Alex J. Après, les autres, c'est vachement plus vieux, voilà, encore une fois. Donc, merci à nos derniers tipeurs qui font vivre l'émission, ça fait plaisir, et puis ça permet après l'émission de remonter. Merci également une spéciale classe à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour cette émission, puisque pour flatter les algorithmes de YouTube, il faut il faut évidemment euh, des faut que vous la regardiez, ça c'est bien, que vous mettiez un petit peu des pouces en l'air, ça fait plaisir, et que vous mettiez, si en plus vous pouvez mettre un petit commentaire, alors là, c'est le Combo Royal, et ça fait toujours plaisir, voilà. Donc vous pouvez faire tout ça, et puis voilà, ça permet de soutenir un peu l'émission. Merci encore une fois à nos tipeurs, on a deux émissions par semaine au mois de décembre, ça fait plaisir, plus les lives, plus tout ce qui va arriver, c'est pas mal, voilà. Alors on est également en direct sur Twitch, alors on, remet, on dit bonjour à Zinzin, <rire> Zinzin VW, qui est tout seul, <rire> tout seul ce matin, c'est peut-être un peu tôt, quelle heure il est Il est 10h30 pour moi, donc chez vous en France, il doit être 4h30, alors je sais qu au Québec, ça les arrange bien parce que c'est le soir, je sais qu'au Mexique aussi, enfin <rire> je crois qu'il y a 12 heures d'écart entre le Québec, donc mon heure du matin, c'est son heure du soir, donc ça devrait pouvoir passer, voilà. Donc, merci à ceux qui sont sur Twitch. S'il y, y a des questions, je ne les lirai pas pendant l'émission. Je les lirai bien évidemment à la fin de l'émission pour ne pas gâcher le plaisir. Pour que, éventuellement, ceux qui ont pu y Twitch aussi. Voilà. Bon, allez, on commence tout de suite par les news. Alors, euh, AliExpress a repris les deals du jour. Donc, on a repris les deals du jour également sur euh, le JT Geek. Alors, il y avait des choses plus intéressantes. Elle m'a écrit AliExpress. Elle m'a dit hey, Vous avez vu le, la montre vous avez vu la montre qu'on devait vous envoyer, mais comme on est un peu des baltringues, on n'a pas réussi à vous l'envoyer parce qu'on a une logistique de l'aérospatiale maintenant. <rire> voilà, enfin, ça s'est fait. <rire> il devait m'envoyer la cigule mécanique pour homme et tout. Elle est à 125 euros en promo. On a faisait quand même une cigule avec un, un mouvement euh, mécanique et tout dedans. Enfin, euh, automatique. Non, je crois que c'est un mouvement mécanique. C'est pas un mouvement automatique. Elle est quand même plutôt jolie. Et je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y avait la, la Pagani. Euh, la PD, c'est la C79, celle-là. La 1679. Je me rappelle parce que j'ai cherché avant <rire> la 719, elle est à 115 euros. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo également de l'ancienne, alors là, je porte la Pagani, euh, la première hein, que j'avais acheté à 30 balles avec euh, mécanique, mais elle euh, auto, à quartz, mais elle fonctionne plutôt bien. Elle est toujours à l'heure et tout, donc tout va bien. Donc, ils ont repris comme ça les deals du jour. Donc, on a repris également les deals du jour sur le JT Geek. Ça veut dire, ben bah, voilà, tous les jours, on essaiera de trouver une sélection. Il y a l'ampoule, la, la e -like, qui est pas chère, qui fait 7,99 euros. Il y a l'aspirateur Xiaomi G9 un bon petit aspirateur qui a 137 euros donc voilà. tous les jours il y aura des promos ça commence à 9h ils avaient commencé ça pour le 11 novembre et j'ai l'impression qu'ils ont décidé de continuer donc euh, nous continuas nous continuas autant oh deux spectateurs en ligne mmh, disons il n'y aurait pas un peu de monde sur twitch ce matin <rire> bon ça c'est pas ça que je voulais vous faire là euh, ça c'est les sites c'est les stats euh, le geek.tv alors le geek.tv ma vie mon œuvre ma YouTubeographie j'ai pas eu trop le temps de mettre beaucoup de choses sur, euh, sur le geek.tv ce week-end, cette semaine, je mets un peu les vidéos qui me plaisent bien, un peu sur Youtube et tout, ça permet de faire remonter un peu le référencement de la journée, 140, 137, 153, 137, oui oh, ça va, ça fait un peu des vues, euh, c'est bien, ça permet de faire remonter un peu le ref et tout, encore une fois, c'est pas la priorité. Bon, on parlera une des news de la semaine que j'ai vue sur un site américain, d'ailleurs, il parlait que Tesla avait quand même un petit peu indirectement confirmé que oui, ils allaient faire un hélicoptère. Ils ont déjà le design et tout, alors ben non, ça vole pas, pour l'instant, on est encore sur un concept et tout, mais euh, un design qui est... En plus, je crois que c'est dessiné par un Français et tout, enfin, un, un truc un petit peu de l'espace quand même, hein, euh, avec, euh, vous voyez... Le problème d'hélicoptère, c'est voilà, c'est euh, bon le faire monter et descendre, mais il faut à l'arrière qu'il y ait une hélice et en fait il faut le retirer. Donc ils ont mixé entre l'hélicoptère et le drone. c'est En fait, à l'avant, on voit bien que sous euh, sous le cockpit, en fait, il y a des, euh, des hélices qui permettent un petit peu comme un drone de d'aider certainement à monter et à de s'orienter et tout. C'est un gros projet quand même malgré tout. Alors évidemment ça pose bien évidemment le problème au-delà du design, donc bien évidemment c'est le problème de l'autonomie et tout, puisque bon, un moteur essence, tant qu'il y a de l'essence ça va, les batteries, on sait que bah, plus on a besoin de puissance, plus ça coûte des batteries. Le problème des batteries c'est que c'est lourd et que ça va un petit peu en opposition avec euh, avec l'hélicoptère. Bon, une bagnole, la bagnole fait 2 tonnes, mais bon, comme ils la font rouler avec l'inertie, le freinage et tout, bon, on arrive à récupérer de l'énergie et tout, on arrive à faire des choses. Là le problème avec l'hélicoptère c'est que bah, pour avoir une autonomie qui est décente, je veux dire, au moins, au niveau d'une bagnole, et eh ben, il faut mettre au moins, euh, voire plus de batterie, et que, bah, ça pèse du poids, et qu'après, il faut le soulever l'engin et tout. Donc, c'est vrai que je pense que techniquement, ça doit être assez compliqué. Hein. Encore une fois, c'est pas un planeur, c'est un hélicoptère. Mais je trouve que le, il, euh, on peut quand même avouer ça à Musk, c'est que, au niveau des designs et tout, c'est clair, à la fin, j'aurais dû un, un reportage et tout, il parlait des nouvelles combinaisons spatiales d'Elon de Musk, enfin, les combinaisons de la, de la NASA, elles n'ont pas changé depuis les années 80, le truc gros, moche, les mecs, ils arrivent à les fusées, ces écrans tactiles, petites combinaisons comme dans Netflix, voilà, il y a quand même un petit coup de, de neuf et tout comme ça, donc, ben, c'est pas mal. Il y, avait un, il y avait une image qui était faite, moi, je suis abonné à Tesla News France, il disait, c'est comme faire un virage, il dit, si t'as un petit bateau, voilà. Que tu veux faire un virage en 180 degrés, tu fais hop, tu tournes, tu fais un 180 degrés et c'est fait. Si tu as un paquebot, que tu veux faire un virage à 180 degrés, il faut que tu t'y prennes large et que tu tournes excellent. Et c'est un peu le, la, la même analogie qu'on peut faire avec les, les sociétés et les entreprises. Quand tu as une petite entreprise ou que tu as des leaders qui sont capables de prendre des décisions, le virage, il est vite fait. Puis quand c'est des grosses structures très compliquées, eh ben, le virage, il est beaucoup plus compliqué à faire où il faut prendre un grand élan. Voilà. Et si les rennes prennent leur élan... Non, si les élans tirent sur les rennes et que les rennes prennent leur élan... Non, on n'y comprend plus rien. Euh, bonjour à Jeff Nias. <rire> oui, il y a un peu de monde ce matin, c'est bien, c'est fait plaisir, voilà. Donc c'était un peu la news du... Euh, <rire> la news hélicoptère du jour, la news putaclic et tout. Je me suis dit, tiens, ça serait ça sera super intéressant et ça permet de parler un petit peu de high-tech. Bon, on parlera également du Poco X3 Pro qui est lance, qui est sorti euh, il y a pas longtemps et qui était vraiment un prix d'enfer puisque je crois que ça se négociait à, à 200 balles, un truc comme ça, quoi. Et ça fait partie, en fait, bah, quasiment des meilleures ventes sur six pays. Ça veut dire que tout le monde s'est rué dessus. Et je vous comprends. Et je vous comprends parce que le téléphone par rapport à son tarif, il est extrêmement bien spéqué, surtout, bah, pour un téléphone qui est vendu un peu en Europe. On reprend l'explication. Il était vendu, euh... alors, le prix de départ, 249 euros. DTC, bien évidemment donc ça fait 99 euros hors taxe. Euh, un LCD 6,67 pouces avec un franchement de 120Hz en full HD, un Snapdragon 860, un appareil photo 40 millions de pixels à l'arrière. Ok, 4 caméras 8 plus 2 plus 2 à l'avant 20 millions de pixels, à une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 watts je suis désolé mais c'est un peu la configuration idéale hein. à 249 euros je suis d'accord que là même vous avez quand même du médiathèque, vous avez quand même un bon écran 6,67 pouces ça commence à être un grand écran qui même pour moi 6,7 pouces c ça commence à être intéressant le Snapdragon on a de la batterie 5000 on a de la caméra 48 et tout la configuration je ne vais pas dire qu'elle est parfaite mais par rapport à l'utilisation que tout le monde fait d'un téléphone, moi j'ai envie de vous dire, ça suffirait largement pour 90% des gens. Et le prix à 249 euros aura fait que et eh ben, c'est un best-seller dans six pays d'Europe et tout. Tout le monde s'est jeté là-dessus en disant s'il est clair qu'à 249 euros, ce téléphone il est parfait. Et encore une fois, c'est quand même un petit peu Xiaomi qui est derrière. Donc j'ai envie de dire c'est bien. voilà. Bon, on parlera également de Coolpad, donc euh, la news est tombée, Coolpad annonçait son retour dans, euh, dans le game, même si bon, on est d'accord que c'est des marques qui marchent bien sur certains pays, hein, on l'a vu, il y a pas mal de marques chinoises qui arrivent à, à conquérir un peu des pays, on parlera de Coolpad, euh, apparemment ils ont réussi à bien cartonner en Inde avec des phones pas chers et tout, et ça faisait partie des dernières marques qui n'avaient pas de téléphone 5G. Parce qu'ils voulaient pas, mais bon, voilà, il faut mettre un processeur, il faut mettre de la logistique, c'est un peu plus compliqué et tout. Et là, ils arrivent avec un nouveau Coolpad de 20 Pro, avec un Dimensity 900, donc évidemment 5G et tout. Là, encore une fois, sur le marché où, dans lequel ils sont placés, c'est-à-dire l'Inde, et bien certainement, il va y avoir certainement une extension en fait de leur gamme parce qu'il doit seulement y avoir de la demande et ils vont en vendre. Bon, par contre, euh, il est clair qu'en Europe et tout, euh, acheter un Coolpad ou acheter un Poco X3 Pro, je veux dire, il n'y a pas photo. <rire> Il n'y a pas poco, un poco, un poco loco. Ça a dire un peu local, pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Le <rire> problème, c'est qu'il y en a quatre qui parlent espagnol, qui dit Mais ça ne veut pas dire ça !» Mais t'as « Chut !» Non, local, ça veut dire fou. <rire> mais ça peut vous dire local. Bon, allez, on parlera également du live du mercredi, puisque l'intérêt aussi de Twitch, c'est éventuellement de vous retrouver en live, de faire des lives qui ne soient que sur Twitch, et les choses qui m'intéressent, comme les jetés du geek, les enregistrements après, de les remettre sur YouTube, et puis, bon, les, les lives, on peut les, les éventuellement les laisser sur Twitch, puisque, alors là, euh, on a toujours un, ou Ah, j'aime pas Twitch !»« Ah, mais j'ai pas Twitch, c'est pas grave !» Bah, vous ne serez pas là pendant les lives, et au pire, vous pouvez regarder le replay. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous, mettez, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, sur Twitch, vous, mettez, vous cliquez sur la vidéo, vous pouvez la regarder sans vous loguer, sans rien. Après, vous ne pouvez pas interagir enfin, avec Twitch, on ne peut pas vraiment interagir en dehors du chat, donc ça ne change rien au dossier, c'est juste un, un autre lecteur, vous allez sur le site, vous cliquez, vous regardez la vidéo, on n'en parle plus. Après, bien évidemment si vous êtes là pour le live, l'intérêt, c'est de vous inscrire sur Twitch, de me suivre, et vous pouvez vous abonner. Alors, le problème des abonnements, c'est que... C'est un espèce d'abonnement payant chez, chez Twitch pour pouvoir soutenir le, le youtubeur. Ce qui est bien, c'est que si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement gratuit par mois. Donc, autant que ça soit moi, <rire> par exemple, mais je ne suis pas encore éligible. Pour que je sois éligible à l'affiliation, enfin à la monétisation chez Twitch, il faut que j'aie 50 followers. Donc là, c'est bon, puisqu'on est à 60, euh, on est beaucoup, 70, je crois, <rire> déjà, donc c'est pas mal. Mais il faut qu'il y ait 500 heures de. Non, 500 minutes, excusez-moi, 500, 500 minutes d'upload. On était déjà à 300 euh, dimanche, donc là, plus une demi-heure, ça va faire 330. Voilà, plus une ou deux, le déballage demain, euh, ça fera presque 360, à peu près, plus un live mercredi prochain d'une heure, 60 minutes. On devrait, fin de semaine prochaine, avoir les 500 minutes euh, d'upload sur Twitch. Donc, je devrais être éligible à. Euh, à La monétisation, et puis tout ça, tout ça. Il y aura, on pourra mettre des pop-up, des trucs, et peut-être faire un peu plus. Je sais pas après. Bon, vous, si vous avez un compte Amazon Prime, regardez, normalement, vous avez un abonnement gratuit. Vous pouvez suivre quelqu'un gratuitement sur Twitch. Donc, si ça peut être moi, je prends. Voilà. Donc, ce sera, ah oui, pour revenir, ça sera tous les mercredis à 16h France. Pourquoi 16h France j'appelle moi j'habite en Asie, ça fait quand même 22h, 22h, 23h, c'est bien. Puisque moi, ça me laisse une heure pour redescendre. Dans mon arbre, non, ça me laisse une heure pour, voilà, il me reste une heure avant minuit pour, voilà, je suis un peu excité, on dit beaucoup de bêtises, je prends une douche, je me détends, voilà, pendant une heure, un peu comme le sport, tu vois, donc ça me paraît bien, et puis il y avait quand même pas mal de monde mercredi dernier, donc sachez que tous les mercredis, et déjà à partir de mercredi prochain, à 16h, on se retrouvera sur Twitch, euh, essayez d'être à l'heure, ou de vous inscrire et de me suivre pour recevoir une notification, par exemple... Euh, les super promos AliExpress, donc ça c'est bon. Normalement, si je rafraîchis, j'ai dû rafraîchir au 3 décembre. Normalement, j'ai fait ce matin parce qu'il y, pro... y a des codes spécialement pour Noël. Là, ils ont envoyé, il y a des, euh, des offres spécialement pour Noël, 2 euros dès 15 euros, 3 euros sur 20 euros en suivant le lien directement du sud. Là, c'est du 1 au 8. Et il y a une autre offre comme ça, des produits d'une valeur de 1€ entre le 1 et le 24. Voilà. Donc, je vous inviterai à aller sur jtgeek.com pour retrouver cet article incroyable. Et de feignasse. Bon, on parlera également du Moto Edge X30 qui serait apparemment le premier téléphone à arriver non pas avec un Snapdragon 898, puisque les processeurs ont changé de nom, mais un processeur 8 génération 1. Les mecs, ils se croyaient dans Star Wars, hein dans Star Trek. Donc le 8 génération 1, ça serait le premier téléphone. Moi, je devrais apparemment. Dans les téléphones que j'attends, je devrais recevoir le Dougie V20 qui aura un téléphone avec double écran LCD et tout. Ça C'est une belle machine quand même, hein. mais euh, pas de. Ça sera plutôt un Mediatek apparemment. Le pas cher de chez euh, Ulefone ou qui. je crois que c'est Ulefone. Ouais. Bon, là, ça sera pas 169 euros, ça sera pas. Après, moi, ça serait le Nubia Red Magic si, si Je vais tomber la lingette le Nubia, Red Magic, euh, 6, euh, non, 7. le Nubia Red Magic 7 Pro, normalement. Là, moi, j'ai le 6 et le 7 aura le nouveau Snapdragon 8 Gen 1. Donc, euh, ça sera euh, Motorola pour être le premier à attaquer. Alors, avoir un Snapdragon 898, moi, je vais recevoir le téléphone. Donc, bien évidemment, je serai bien content de l'avoir et de vous faire voir le peu de différence qu'il va y avoir entre les deux téléphones. C'est-à-dire, nouveau processeur, charge plus rapide et un meilleur refroidissement. Apparemment, c'est tout ce qui est marqué sur la fiche, mais elle m'a dit sous condition, parce que le téléphone ne sortira pour les youtubeurs qu'au mois de janvier et le lancement se fera fin janvier. C'est-à-dire, début février, avec les chinois, c'est toujours comme les chantiers, il y a toujours un petit, un petit délai. Euh, donc là, il nous propose deux téléphones, bon, encore une fois, est-ce que c'est du Lenovo, est-ce que c'est du Motorola et tout Ils sont pas mal les téléphones, hein ils sont assez spéqués, il y a de la caméra, mais ils représentent tout ce qu'on fait à part, euh, vous avez vu le X30 qui a quand même une caméra de 60 millions de pixels pour, les pieds, pour la, la caméra frontale. Ça va être à mon avis un peu le challenge, puisque bon, à l'arrière, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient en charge. Bon, on a vu les écrans, le rafraîchissement, un écran OLED. Bon, par contre, une caméra selfie qui soit plus cohérente avec ce qu'on a à l'arrière, puisque c'est quand même assez décevant souvent d'avoir une caméra 50 millions de pixels à l'arrière ou des trucs qui font des photos de fou. Et puis en frontal pour les selfies, une caméra qui est jamais à la hauteur. Donc là, ça permettrait peut-être de remonter un peu le niveau. Bah, eux ils y croient je sais pas si c'est vraiment nécessaire après c'est vrai qu'il y en aurait plus intérêt à... moi je serais plus de l'école de mettre un petit écran à l'arrière pour se cadrer et puis de me faire une photo avec la caméra arrière ça paraît bien on parle également de la nouvelle gamme realme qui arriverait avec la gamme realme 9 donc qui arriverait avec de plusieurs téléphones donc le realme 9i le realme 9pro plus ou max et le realme pro euh, voilà donc après on verra, on verra ce qu'ils qu vont nous proposer mais bon 9i pro ProPlus, Max, <rire> GT, Turbo pourquoi pas Bon, bien évidemment, euh, on arriverait à euh, de l'ancienne gamme, hein. c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et qui, qui est assez récurrent dans, dans le business et dans toutes les, les industries, c'est bon, voilà le marché il est arrivé à, matura à maturité, maturation, il est mature, le marché est mature maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'évolution, une bagnole c'est une bagnole, et un téléphone c'est un téléphone, et on est sur de l'upgrade d'année en année, ils nous font évoluer des choses et tout, vous avez vu, peut-être le seul chose ce serait vraiment Motorola qui dit oui mais à l'avant on va essayer de mettre des meilleures caméras, alors quitte à mettre un truc un peu dégueulasse, mais bon, c'était une caméra de 50 millions de pixels, moi ça peut ça peut me plaire. On parlera du test du jour, des bons petits écouteurs, des, ANC, des écouteurs ANC. ANC hybride avec réduction de bruit, alors c'est euh, les One Audio Super EQQ2 qui ont trois modes de réduction de bruit, un mode ambiante, ça veut dire que ça prend le son à l'extérieur grâce au micro et ça l'ajoute à la musique, ce qui peut être bien pour tenir une conversation et entendre qui se passe dehors, euh, un mode réduction de bruit, qui fonctionne, mais qui n'est pas si ouf que ils l'ont noté, avec leurs 35 décibels, là, <rire> pas déconner. Essayer de faire un truc à 35 décibels, c'est vraiment... J'ai pas envie, la dernière fois, ils disaient, ils ont enlevé 6 décibels, on entendait les oiseaux, quoi. <rire> Juste en enlevant 6 décibels par rapport aux bagnoles. C'est dans Capital, voilà, ils parlaient des centres-villes, voilà, par rapport avec les bagnoles, sans les bagnoles, on a perdu 6 décibels, les mecs, ils entendaient les oiseaux. Quoi. Donc 35, t'entends l'espace, Dieu. Oh, es euh, vraiment. <rire> Wow, les écouteurs qui permettent d'entendre Dieu, allez, c'est 30, 40, 43,90€, c'est une bonne affaire. Non, non, ils sont bien, ils fonctionnent bien, le One Touch fonctionne bien, ils ont un bon petit son dynamique, euh, la réduction de bruit fonctionne, tu peux mettre oui, non ou ambiante. C'est un bon petit produit, hein, euh, encore une fois, à 40 balles, hein, donc après t'en as pour ton pognon, mais ça peut être un produit qui peut séduire, la vidéo est depuis ce matin sur GLG Review, bien évidemment. Les reviews à venir, bon, les super EQ2, c'est pas mal. Normalement, ce dimanche, il va y avoir la vidéo de Together Price, un site collaboratif qui vous permet de partager vos abonnements Netflix. Voilà, donc vous avez un abonnement Netflix, vous avez le droit à 4 clés, vous dites oui, mais moi, ça serait bien. Je paye quand même 18 euros, ce serait bien qu'on partage à 4 avec les amis, la famille, les colocataires. Chacun met 5 balles et hop, ça permet 5 x 3, à 15. Et moi, je mets la différence. Euh, c'est un site participatif. Alors, le problème, c'est que c'est des Italiens. Je peux, vais pas vous dire, ils sont cons comme les Italiens. Ça serait, ça serait un, mais c'est, euh, je suis tombé sur une équipe de, de compétition, là. <rire> que le mec, me dit oui, alors m'envoie la vidéo. Je pensais que c'était des Chinois, moi, tu sais, ou, tu sais, cons comme des Chinois. Non, mais non, arrêtez. Hein. Non, mais si je pensais, voilà, c'était comme d'habitude. Ça veut dire que les mecs, bon, t'envoies le truc, tu fais la vidéo. Là, à chaque fois, comme c'est des vidéos de logiciels, ils, ils veulent le draft pour payer. Donc, t'envoies le draft, tu leur envoies, ils te payent et là ça se passe pas du tout comme ça t'envoies le draft, après ils disent ouais mais alors en fait vous avez parlé de Spotify, mais en fait entre temps ça a changé, faut enlever tout ce que vous parlez de Spotify donc faut reprendre la vidéo et éditer tous les morceaux où je parle de Spotify puisque on a le droit de partager euh, Disney+, euh, sous condition que ça la famille, les amis, enfin vous verrez dans le dossier puisqu'ils estiment que partir du moment où vous inscrivez sur le site, tu fait partie des amis Vous euh... <rire> avez le truc à arriver tu vois euh, Disney+, euh, Prime, il y a du Nintendo il y a du Norton, j'ai vu il y a du office 360 et à la fin donc au moment du paiement il me dit ah, mais Paypal on peut pas on peut plus par virement je sais pas on peut prendre aussi après mais me il me dit, il nous faut un contrat je dis quel contrat il y a pas de contrat il nous met qui m'envoie un contrat mais laisse tomber il y avait 6 euh, ou 7 pages dont l'analytique de la chaîne et tout je dis mais ça pue votre truc là quand il commence à mettre de l'analytique machin c'est à dire que les mecs je dis, non, non non il y a pas de contrat on fait une review euh, point barre ça, genre comme ça. je peux oui, faire une facture j'envoie une facture hier elle m'écrit <rire> ce matin, dit, oui, alors il n'y a pas... Et pourtant, la facture, je veux dire, c'est toujours la même pour tout le monde, j'ai jamais eu de problème. Mais eux, alors, il n'y a pas... Il euh... y a bien marqué que c'est la société de Hong Kong, il y a marqué des stock boutiques limited et tout. Il n'y a juste pas le numéro d'incorporation de... qu'on n'a pas noté, parce que personne ne nous le demande. Mais enfin, c'est... Euh... Normalement quand tu mets compagnie Hong Kong, tout le monde comprend Ça, voilà, il y a le prix Il y a tout dessus, il oui, y a pas ça Il y a pas, et truc, et si c'est tout marqué dessus J'ai fait un copier-coller, j'ai tout est dessus <rire> La meuf commence à... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, donc je sais pas Donc à mon avis, ouais, je pense qu'ils paieront pas aujourd'hui ou demain Donc la vidéo tombera pas dimanche Tombera ce la semaine prochaine, tant pis pour eux On a également le détecteur X Sense Un détecteur au monoxyde de carbone alors, c'est un, ça peut quand même vous sauver la vie, parce que le mon monoxyde de carbone, on est d'accord qu'on le sent pas, on, on sent rien, mais on peut quand même mourir. Comme le Covid. <rire> Comme le nouveau Covid. Tu le sens pas, t'as pas les symptômes, mais tu peux mourir. Ou pas, on sait pas. Voilà. Bah, le monoxyde de carbone, on sait, <rire> tu peux mourir. Euh, il est pas mal, c'est partie de la nouvelle gamme euh, XN, ça veut dire que si tu en as plusieurs dans la maison, ils sont interconnectés entre eux. C'est-à-dire, si en as trois, un dans le salon un dans le garage et un dans le truc, et qu'il y en a un qui sonne, il sonne en premier, et ensuite il fait sonner tous les autres dans la maison. Ce qui peut être bien, c'est que si tu dis il est loin, tu es pas sûr, tu dis, on l'a entendu, bah, il suffit que tu en aies trois dans la maison et que tu en aies un proche de toi. Je veux dire, celui qui est proche de toi, tu vas l'entendre. <rire> Donc si tu l'entends, tu dis Ah, qu'est-ce qui se passe ah, ah, Alors si c'est pas lui qui sonne, c'est que c'est l'autre et ils sont interconnectés. C'est pas mal, c'est un bon petit produit euh, qui peut te sauver la vie. Voilà. Donc la vidéo tombera la semaine prochaine, il faut la regarder. Mais encore une fois, les produits, on a vu ça avec les détecteurs de fumée et tout, c'est très, très, très euh, intelligent. Voilà, par exemple. On aura également une autre vidéo de IVC VPN, ah, ne me demandez pas pourquoi, Et il arrive, il me donne gargant, euh, je, je suis quelqu'un de sympa, je prends, tu vois. Il écrit, il dit, oui, il nous faudra une autre vidéo, j'irai déjà, on a déjà fait une, là, avec le, avec le Black Friday, avec la promo et tout. Oui, mais c'est quoi le topic, c'est quoi le sujet, là, parce qu'on va pas faire la vidéo à chaque fois, il faut essayer de faire des, des trucs un peu différents, quoi. sinon, euh, oui, oui, il euh, nous la faut euh, rapidement. <rire> Si tu veux voilà et après on verra euh, j'ai red cake un, un aspirateur red cake un aspirateur balai qui aspire les liquides avant que je casse un oeuf par terre pour aspirer l'œuf et tout voilà je dois obligé d'acheter un oeuf <rire> pas d'oeuf moi ici j'ai du jus d'orange et tout mais j'ai obligé d'acheter un oeuf oui et, et du jus d'orange pour pouvoir le mettre par terre le riz le café j'ai mais après l'œuf, je sais pas <rire> fait pas cuire un œuf. Voilà. Donc euh, on verra pour l'instant le, le planning et euh, j'ai plein plein plein de réas dont des trucs plutôt sympas. Une marque de mini PC, ça fait tellement longtemps que m'ont demandé avec un Core i5, pas mal. J'ai la marque Aldo Cube qui va sortir également un Projet Indigo. Et elle m'a dit on l'a, c'est dispo, on lance le Indigo. En fait le Indigo maintenant est plus devenu une préproduction qu'autre chose. Hein. Ça veut dire qu'il lance un Indigo pour rentrer de l'argent et des précommandes. Et euh, les produits, ils sont... Voilà, ils attendent juste de rentrer l'argent pour lancer la production, quoi. Donc, elle euh, Cube va sortir le, un U-Work GT et tout, donc ça, c'est pas mal. Mini-PC, c'est bien. J'ai Imo qui m'a contacté également pour une caméra. Je devrais également aussi avoir du Osviz, pas mal. Euh, un casque gaming Huxa, le, les micro-cravates, là, de, de synco Donc, ça y est, c'est validé, c'est acté. Elle a accepté toutes mes conditions, sinon, elle allait se faire voir. Elle allait se faire cuire un oeuf. Alors, comme elle allait, du coup, acheter les oeufs, les oeufs, et bien bah, qu'elle m'en ramenait un, voilà, euh, et apparemment ça peut modifier la voix et tout, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air sympa, Ulophone, c'est bon, et après tout le reste, les aspirateurs, l'enceinte Tronsmart, j'ai pas de nouvelles, l'autre tablette que j'avais, euh, Velkiz, machin, pareil, pas de nouvelles, donc tout va bien, voilà. donc euh, il va y avoir de la review, mais pour l'instant je me mets pas la pression, c'est Noël, tout va bien. Je vous rappelle que vous pouvez également écouter votre YouTubeur préféré, non mais je sais pas, un de vos youtubeurs préférés au moins, GLG sur euh, en podcast. Toutes les émissions sont également en podcast. La super fac que j'ai fait euh, mercredi, je l'ai également mis en podcast. Je sais pas comment on a fait d'écoutes. 6, mais il faut peut-être que je rafraîchisse la page, C'était, ça c'était le premier jour. Euh, vous pouvez l'écouter, on a fait 49 écoutes, c'est pas mal, ouais c'est bien, voilà. Vous pouvez écouter sur Spotify, euh, sur SoundCloud, le lien est de la description, vous avez directement un player, vous cliquez dessus, c'est facile. Même si vous avez l'application SoundCloud, là c'est mieux. Vous pouvez m'écouter sur Spotify, vous mettez euh, JT du Geek, vous me trouverez, vous pouvez m'écouter sur Podcast, euh, Apple Podcast, sur Amazon et tout, voilà. Normalement on est, euh, comme c'est un flux RSS que tu envoies, normalement on est sur toutes les plateformes. Allez, on continue avec mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Je vous mets des photos tous les jours et j'ai découvert un truc. Alors, chez Ikea, il y a eu un partenariat avec Ikea et Lego qui s'appelle ByGleek. <rire> mais moi, quand j'ai vu ByGleek, je, je suis, bah, alors moi, vous avez vu, mon pseudo, c'est ByGLG, bien évidemment, partout. Et il y a quand même quelque chose. ByGLG, Greg le Geek. Je me suis dit, putain, mais, tu sais, à force de moi, comme je l'écris partout, que je mets mon logo et tout, je me suis dit, mais là, il y a quand même quelque chose, glick, là, Alors, euh, apparemment, il n'y a pas assez de matière pour attaquer euh, ni Lego, ni Ikea, mais bon, il y aurait, euh, il y a... beaucoup auraient pu croire qu'il y avait un pseudo-partenariat et tout, parce que, Glick, hein, euh, il y a un peu de Scrabble et tout dans le désordre. Et puis, tous les jours, je vous mets mes, mes montres, voilà, en photo sur Instagram. Alors, je commence à avoir beaucoup de monde parce que bah, j'ai mes montres personnelles déjà. Et puis, toutes les montres qu'on m'envoie pour les reviews. Alors, l'Omega, c'est la mienne. Celle-là, la Smell. encore une fois, c'est une montre qu'on m'avait envoyée pour AliExpress. La Seven Friday, donc ça, c'est une montre que j'ai acheté en Chine. Avec du Seven Friday dedans. L'Omega, c'est la mienne. La euh, Seiko. C'est la Seiko Solar que j'ai fait en review, la Seiko Kinetic c'est la première, la Pagani c'est celle-là, ça c'est la vidéo de, de décembre avec la Seiko Kinetic Mouvement Perpétuel, ça veut dire qu'elle connaît les mois, elle sait s'il y a 30 jours ou 31 jours et les mois de février et tout, euh, ça c'était ma première tag. Oui c'est une vraie je suis désolé <rire> on m'a dit c'est une fausse ça se voit je dit, vrai, ça se voit si tu veux mais c'est une vraie <rire> malheureusement après peut-être les photos ne la met pas en valeur et que c'est malheureusement c'est une vieille montre hein, que j'ai acheté en 2000... Euh... Ça... moi j'ai acheté d'occasion déjà donc euh... alors je me suis fait voler non bon la fait j'ai fait réviser j'ai cassé le verre <rire> j'ai fait remplacer par par TAG et tout et quand je l'ai fait réviser il a commandé une pièce chez TAG et tout donc euh... <rire> Voilà, et euh, là, donc, parce euh, que je l'ai eu en... Euh, ça devait être après mes, après mes 20 ans, où j'avais une autre que j'ai cassée, que j'ai vendue, non, qui marchait pas, que j'ai vendu, et après j'ai racheté celle-là. Donc euh, voilà, maintenant j'en ai 43. La montre, elle a plus de 20 ans. Quoi. <rire> au moins, elle a au moins 20-25 ans la montre. Donc ben, forcément, elle n'est pas... Voilà, pas un état incroyable, mais voilà. Euh, la montre... Euh... Rift Tiger, la montre euh, Pagani, aujourd'hui, c'est encore une fois la, euh, la Pagani Design à quartz qui fonctionne très très bien. Ouais. Parce que en fait, j'ai une boîte que j'utilise, et encore une boîte où il restait plein d'autres montres que je n'utilise plus, donc il fallait que, que je les ressorte. Bon, on parlera également des films et séries télé de la semaine. Depuis cette semaine, il y a une, une émission sur Netflix qui s'appelle l'école du chocolat. C'est pas mal, euh, j'ai bien kiffé en fait, alors euh, déjà le chef c'est un français, donc euh, un, euh, s'il te plaît, déjà, et euh, voilà, ils font des pâtisseries en chocolat et tout, euh, des designs et tout, c'est pas mal, c'est monté à la Netflix et tout, donc ça coupe un peu vite, on est d'accord, hein. ils vont un peu vite, mais ça fait des émissions qui sont assez dynamiques, assez sympathiques, moi j'ai passé personnellement un bon moment, encore une fois, euh, c'est des épisodes qui font 26 ou 30 minutes, j'ai regardé ça en 3 jours, quoi, et c'était quand même plutôt intéressant. On parlera également de Hawkeye. Attends, il y a des commentaires là, c'est quoi euh, Vu la puissance des processeurs haut de gamme, je comprends pas qu'ils n'en sortent pas... Tant, 2-3 ans suffit, selon moi, de tiers permettre un euh, vrai en techno. C'est exactement ça, oui. Euh, oh là là, il faut être patient avec eux. <rire> T'as mêlé, euh, mais... Je, en fait, le, pour revenir venir avec les, les Italiens, c'est vrai, ouais, tu te dis, mais autant avec les Chinois, la facture, c'est toujours la même, le nom de la société, en bas, il y a tout, fin, tu sais. Et là, la meuf, elle casse les couilles, le prix est pas bon, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas la société. A, et il y a tout dessus mais je pense que la meuf, elle a dû regarder ça vite fait, elle essaie de me casser les couilles. Ouais. Mais en même temps, la vidéo, je l'ai dépubliée, c'est-à-dire que je l'ai mis en privé, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès, et euh, bah maintenant, euh, ils attendront, non mais. Alors, okay, Hawkeye, euh, l'école du chocolat avec ma femme, c'est sympa. Oui, l'école du chocolat, c'est bien. Je, moi, j'ai bien, bien kiffé. Pas il y avait aussi Envers et Contre Tous, euh, Je mets bien aussi avec le, les souffleurs de verre, et il y en a une autre aussi avec le métal. Ils font du métal et tout, mais euh, moins. Mais euh, chocolat, j'ai bien aimé. Putain, j'avais faim <rire> de chocolat, frère Quelle connerie, là Mais euh, voilà, j'ai regardé ça, tout ça, c'était bien. C'était sympa, c'est monté à la Netflix, encore une fois. Il ah, y a une petite histoire. Bon, pour revenir à Hawkeye. Okay. Moi, euh, bon, ça fait le troisième épisode que je regardais, et euh, euh, Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça nul, quoi. J'ai trouvé ça nul. Et c'est vrai que la fois, j'ai regardé un YouTubeur qui expliquait que... C'est vrai que c'est le mec qui a rien à faire au milieu des Avengers, déjà ils ont tous des super pouvoirs d'héros, à part Black Willow, mais on voit que... Bon, elle est bien gaulée, et tout, euh, elle fait des pirouettes cacahuètes, euh, le côté rousse, et puis voilà, quoi. Donc, ça passe. Mais, euh, lui, tu comprends pas, avec son arc et ses flèches, et tout, et puis... Et puis là, bon, bah, le problème, c'est que bah, il prend sous son aile une gamine, qui est qui est évidemment code comme ses pieds, hein, euh, ça va dans le script et tout, mais moi j'ai trouvé ça nul, la poursuite en voiture et tout, c'est gauche, c'est. Il y a un mix entre euh, autant il y avait Ant-Man et tout, où, Là, il y avait un peu bon avec la flèche des machins, comme ça il y avait truc qui était sympa, mais là, ils essaient de mixer un peu tout la comédie, le, les machins, les trucs. Moi, j'ai trouvé ça nul et je me suis dit, putain, mais c'est long, ça rime à rien. Lui en plus, il est vieux et sourd, donc ça n'arrange rien. Ça manque de dynamique. Il est trop vieux, elle, elle est trop jeune et trop comme enfin je, je, je regardais, j'ai dit, mais je, vraiment, j'accroche pas du tout, tu sais, euh, vivement euh, Star Wars. Apparemment, il y a Boba, Boba Fett là qui a joué, il y a pas mal de bandes annonces qui va arriver à la fin du mois, mais. Mais là, oh, c'est vraiment la série, je j'arrive pas, l'histoire elle est nulle, le gang des, des pyjamas, non, des, des joggings, sur vêtements et tout, je, je n'accroche pas du tout, euh, dites-moi ce que vous pensez de cette série-là, soit bah, c'est comme ça dans le, les manga, dans le, la BD, et que c'est très bien, soit bah, peut-être que vous vous accrochez pas non plus, dites-moi en commentaire, mais moi je, je n'aime vraiment pas, hein. après par, je regarde parce qu'il n'y a rien d'autre, mais euh, je, je... très malaisant, voilà, voilà, voilà mon petit casque couille j'ai pas trop avancé sur Ordinary Joe, j'en suis toujours au quatrième. J'ai vu qu'il y avait un neuvième qui est sorti cette semaine. Donc je regarderai peut-être un sous-week-end. J'aime bien aller ça le week-end là, c'est bien en mode détente et tout, c'est pas mal et c'est tout ce que j'ai pu regarder cette semaine j'ai pas encore commencé euh, Papi Okoy euh, j'ai vu aussi les souffles, ah bah ben oui c'est ça Non mais on, est, ben, on a Netflix, on rentabilise voilà et, et ça sera tout pour aujourd'hui alors encore une fois, j'arrête l'enregistrement de l'émission là à la fin et à l'après je reste avec ceux qui sont en live sur Twitch pour si vous avez des questions à me poser comme ça, ça fera l'occasion ou jamais donc pour Twitch vous pouvez rester, je serai encore là et puis pour les autres eh ben euh, l'émission s'arrête ici je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir Je souhaite à tous une bonne journée Une bonne semaine, surtout bah là, un bon week-end Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches, gardez le moral Et surtout, restez ouverts Moi forcément je vous kiffe, j'en rendez-vous rendez demain Alors demain après-midi sur Twitch Pour le déballage de la Mystery Box de Corée De Séoul, donc on verra un petit peu ce qu'il y a dedans Et l'émission sera Donc du coup, sur euh, Youtube Dimanche Donc, euh, samedi Matin pour vous pour le déballage sur Twitch et on sera déjà sur Twitch, vous pourrez la regarder dans la journée si jamais vous ne pouvez pas attendre. Et sinon, dimanche sur YouTube. Voilà. Bonne journée à tous. Merci de passer me voir. Forcément je vous kiffe. N'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires. Et ça va le faire. Bye bye. Voilà voilà. Ok, donc je vais reprendre ça, je de mes mails en même temps. Je sais que vous m'entendez. bon c'est pas grave, c'est pour que dire que voilà, Twitch, ça continue. Voilà, après je clique sur le jingle. <éloignés>